concours dire Je suis le corbeau et voici... Le renard. Aujourd'hui, nous avons un livre tout à fait exceptionnel. Je note dans le ventre de la nuit écrit par Alexandre Chardin chez l'édition Thierry Magne. N'est-ce pas Maître Corbeau Tout à fait. Voici le sommaire de Maître Renard et moi-même. Au programme, un petit résumé du livre. Nous vous lirons notre passage préféré. Oui, et ensuite... et ça commence dans 3 2 1 et action Jonas dans le ventre de la nuit a été écrit par un auteur connu par les jeunes alexandre chardin oui exactement alexandre chardin est né à strasbourg et après des études de lettres il devient professeur de français son premier album s'appelle euh, petit lapin rêve de gore son premier roman s'appelle le goût secret de la peur le livre dont nous parlons a été édité par l'édition Kiri Malmier. Et il est paru en octobre 2017. Voici un petit résumé du livre. Jonas est un enfant adopté par Mireille. Le voisin de Jonas avait un âne malade qui s'appelait Sang. Sans avoir les moyens de le soigner, le propriétaire de l'âne voulait embarquer pour l'abattoir. Jonas est totalement contre cette idée et prévoit une fugue avec l'âne. Est-ce que l'âne va mourir Est-ce que l'âne Sorgo et Jonas réussiront ils à trouver une solution pour le savoir, il faut lire ce merveilleux livre riche en émotions. Et maintenant, nous allons vous lire notre préféré. Jonas s'est dit qu'il n'a presque jamais marché dans la forêt, sauf avec Mireille les deux premières années où il est arrivé chez elle. Ils ont cueilli du muguet et cherché des cèpes. Et il a aimé ses promenades. Quand il a proposé à Mireille d'y retourner, elle lui a dit qu'elle avait mal aux genoux et aux pieds, qu'elle aurait aimé. Son regard a évité Jonas qui n'a pas insisté. Seul, il n'a pas osé. la modique somme de 11,50€ chez l'édition Thierry Magnier à retrouver sur le web ou en librairie. C'est la fin de ce booktube. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher des pouces bleus. Alors oh. revoir. au revoir, bonne journée à tous.